Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilay Camara, depuis euh, Bruxelles, chers compatriotes Guinéen. Voilà, j'espère que vous êtes là, donc, euh, avec ce thème d'information, euh, composé, donc, de trois éléments, chers compatriotes guinéens. Donc, euh, dans le premier élément de mon thème, je parlerai effectivement, d'abord, je vais parler de la transition. La transition, en fait, euh, mon constat, euh, en fait, mon regret, s'il faut dire. Euh, je parlerai de ça, la transition, n'est-ce pas Et aussi, je vais parler de en fait, de l'échec des négociations, ce qui ne me surprend point, le vrai. Je parlerai aussi en fait, de l'ensemble de la création, c'est un leader politique, hein, parti PDN. Et enfin, je parlerai de Céco Kondono qui a intervenu aujourd'hui dans une euh, émission, un débat radio, je crois télévisé en Guinée. N'est-ce pas Je vais parler, j'ai certains points qui m'ont fait de son discours, ont retenu mon attention. Et c'est vraiment encourageant de la part de ceux qui ont de Très bien. Alors, pour commencer cela, bonne fête, nous sommes le bonne fête à tous les travailleurs, chers compatriotes guinéens. En Guinée, euh, voilà, je crois que l'espoir doit être là. Euh, voilà, raison pour laquelle nous battons. En fait, nous ne demandons pas à cette jeune militaire en fait, de créer le travail. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne serai pas d'accord, ce n'est pas logique. Hein. Euh, C'est une jeune qui vient pour la transition, n'est-ce pas Alors, euh, tout est centré sur la transition et nous battons actuellement que tout soit centré sur la transition. Alors, en ce qui concerne également l'amélioration, en fait, euh, du nouveau niveau, en fait, du travail, tout ça, alors l'espoir d'être là, l'espoir d'être là, que cette transition réussisse, vous comprenez, et ensuite, parce que quand il y a la stabilité, là, avec la stabilité, vous comprenez, le travail se crée, n'est-ce pas, les investisseurs viennent, et là, voilà, chers compte guinéen, bonne fête encore une fois, bonne fête à toutes et à tous chers compteur très bien, alors, pour revenir sur mon thème, chers compteur nous sommes dans la transition politique, je dis bien, la transition, je, franchement, c'est mon constat, c'est un regret total. Et pourtant, et pourtant c'est une transition qui, vous comprenez, il y avait de l'espoir. Euh, cette transition pénible M M M de Mamadi Doumbouya, qui pouvait franchement alors euh, nous permettre d'oublier, s'il hein, faut lire le passé, n'est-ce pas Très récent d'ailleurs. Euh, parce qu'une transition, comme euh, j'aime souvent le dire, c'est euh, terre à terre. La transition, c'est. Euh, euh, disons, euh, soyons ensemble, préparons, ensemble préparons le terrain. N'est-ce pas Parce qu'on se dit euh, unanimement qu'on a connu une situation euh, dans le passé, cette forme de gouvernance entachée d'irrégularité, n'est-ce pas euh, Tous sont unanimes là-dessus que cette forme de, de, de gouverner, dans, disons, dans le passé, elle n'est pas bonne. N'est-ce pas Alors, il euh, y a pas mal donc, euh, de choses à régler à euh, mettre des points sur euh, « i ». Alors, on a une anime là-dessus. On s'est dit, bon, écoutez, on va se débarrasser de cela. On va essayer de regarder devant, en fait, de préparer une autre forme de gouvernance, que, qui sera plus claire, plus rationnelle, plus sérieuse. Vous comprenez Alors, le passage de cette mauvaise forme de gouvernance à cette autre forme de gouvernance en vue, c'est la transition. Vous comprenez et, et, et raison de plus que, bon, c'est la transition, c'est, il y a une décision unanime, c'est-à-dire nous sommes tous là-dessus, que ce qui s'est passé hier, c'est pas bon, alors il faut en fait une autre forme de gouvernance. Et là, nous avons une vue même sur cette forme de gouvernance. Nous voulons une gouvernance, gouvernance transparente, nous voulons une gouvernance en fait, euh, où euh, de toute façon, euh, avec une structure politique solide, vous comprenez, des élections se passent de façon régulière, sans discussion. Nous avons les différents pouvoirs, disons, ouais. responsables pouvoir exécutif, pouvoir euh, législatif, pouvoir judiciaire. N'est-ce pas Et ça, unanimement, nous avons ça en vue. Nous disons, c'est ce que nous voulons demain. Vous comprenez Alors, nous sommes au milieu, nous sommes dans la transition. Ça veut dire la transition, je peux dire autrement, c'est un moment de réflexion. Vous comprenez Nous sommes là au milieu. C'est un moment de réflexion. Nous devons réfléchir ensemble. Vous comprenez Essayer de corriger les erreurs du passé et ensemble préparer alors, euh, euh, disons, le futur. N'est-ce pas C'est cela. C'est un moment de réflexion. Et comme c'est un moment de réflexion, oui. raison de plus que, écoutez, nous devons le faire ensemble. N'est-ce pas Ici, il n'y a pas à dire que celui qui est en face de moi, c'est l'ennemi. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas à adopter des comportements de gens hautains. Non. Hein, de populisme démagogie non, parce que ce n'est pas un parti politique. Vous comprenez C'est le moment où il faut trouver un consensus hein, à travers les réflexions, vous comprenez, euh, que nous avons. Parce qu'on va réfléchir, on aura donc euh, euh, des idées, alors voilà, alors ça, on a besoin de consensus. Mais c'est clair. Il n'y a pas ici à forcer quelqu'un, à imposer une idée. Non. Jamais. C'est franchement un moment de réflexion. Interdire les, les manifestations. Alors, mais c'est la faute de la, de, de la gente, la gente qui a créé tout ça. Sinon, on n'aurait même pas besoin de manifester. Ou peut-être on aurait manifesté juste pour dire, bon, écoutez, essayons de, de revoir les choses. N'est-ce pas C'est-à-dire se centrer sur l'essentiel. Franchement, c'est cela. C'est ça qu'il fallait, franchement. Un moment de réflexion, c'est tout. Mais malheureusement, malheureusement, alors les mauvaises habitudes finalement ont euh, pris le dessus, et, et puis voilà, nous sommes encore, euh, disons, euh, à la case de départ, vous comprenez, nous avons des gens têtus, des gens qui s'abstinent, vous comprenez, ils se disent être les meilleurs, vous comprenez, ils sont des experts en tout, ils vont faire la Guinée, ils vont développer tout de suite. La Guinée, c'est quand même incroyable, n'est-ce pas Ensuite, je vais passer à, euh, à l'échec de ces négociations, là vous avez suivi, moi je ne suis pas surpris, vous non plus, nous ne sommes pas surpris, euh, il y a eu des négociations, où, en fait il y avait des négociations entre les religieux et la junte militaire, alors, vous, vous rappelez, il y a eu pas mal de, de, disons, de renvois de ces négociations, ou concernant plutôt renvoi des manifestations qui devaient avoir lieu avant ces négociations. Mais les religieux euh, sont intervenus en disant bon, écoutez, s'il vous plaît, euh, il faut suspendre d'abord vos, vos, vos manifestations on va essayer de négocier avec le pouvoir. Et là, nous avons vu finalement rien de résultats, euh, aucun pas n'a été franchi vers l'amélioration donc la situation, et malheureusement, rien, les légumes n'ont pas été écoutés, franchement, et là, moi, je ne suis pas surpris, je ne suis pas surpris du moment que les gens ont commencé, ont tenté de, de faire croire à tout le monde que, euh, euh, disons, euh, c'est un parti qui est au pouvoir, mais c'est ça le comportement actuel, c'est un parti qui est au pouvoir, alors euh, ils se disent, bon, écoutez, on va utiliser euh, toutes les manières, vous comprenez alors, pour, pour tromper en disant la politique, comme déjà euh, ça s'était pensé d'avant, la politique c'est le mensonge. Hein. Le grand politicien c'est celui qui sait dribbler, mentir. Et c'est ça le comportement qu'ils adoptent actuellement. Et les conséquences de cela, c'est que voilà, le pays est en état parce qu'on n'a plus besoin de cette politique qui se définit comme, en fait, le massonge, façon de tromper, manière de tromper. Non, on a besoin de la politique rationnelle, on a besoin de la politique en fait, euh, sur de bonnes bases, on appelle les structures politiques, n'est-ce pas C'est ça, cher Compteur Guinéen. Alors, moi, je ne suis pas surpris, vous vous rappelez, alors, moi, je n'étais pas pour ces négociations, alors, parce que je me disais non, écoutez, ça ne va pas aboutir, c'est clair Ça ne va pas aboutir. Très bien, cher Compteur Guinéen. Alors, euh, et sur ce, je vais passer donc à Lance Anakuyaté, -la -la que nous connaissons, c'est le leader politique pédéenne. Alors, Lance Anakuyaté, -la cher compétent guinéen, vous le connaissez, nous le connaissons très bien, cet homme-là. Alors, euh, j'ai lu tout récemment, en fait, son discours. Dans ce discours, il a tenu deux discours, j'ai retenu deux éléments. Dans le premier discours, Lance Anakuyaté -la croit en l'argent militaire. Et lui il croit en ce que fait actuellement l'agent militaire, ce que fait Marie de Mbouya. Il se dit très clairement que du moment que l'agent militaire euh, a fait la différence, contrairement à certains coups d'état militaire entièrement que nous avons connus, qu'il y a une... Eux, Mali Doumbouya et son groupe font la différence, n'est-ce pas Alors, euh, ils ont mis, en fait, établi un chronogramme euh, politique hein, pour la fin de la transition, vers, en fait, euh, le retour à l'ordre constitutionnel. Euh, bon, aussi, euh, ils sont même arrivés à finalement euh, donner, parler du financement du chronogramme. Que du moins qu'ils sont arrivés à établir cela, il se dit, mais selon lui, il dit, selon moi, pour quelle raison ne pas en fait le croire Il croit en ces gens-là. Hein? Après ces actes sûrement posés l'ensemble. Euh, Je alors, ce qui est vraiment dommage euh, de la part de, de Lance Napiaté, parce que quand il dit que à travers ces petits actes posés par Mamadou Mouya, alors lui il les croit. Alors moi je me dis mais il ne sait pas, heureusement il dit selon moi, il dit selon moi, selon lui donc, vous comprenez, mais quelque part moi je me dis, c'est un leader politique depuis toujours, alors euh, bien que euh, très lâche, et hypocrite aussi, on l'a connu depuis euh, tant d'Alpha Condé, il a fait alliance avec Alpha Condé, c'est Alpha Condé, ce monsieur Alpha Condé qui a tout détruit, l'ancien invité a fait alliance avec lui, d'accord, quelques temps après, il s'est séparé d'Alpha Condé, mais il n'a jamais combattu, il l'a jamais combattu, d'ailleurs, il était assis en France. Et puis voilà. Il s'est jamais opposé concrètement. Et ça, nous le savons très bien. N'est-ce pas? C'est que l'un s'en a C'est, c'est un monsieur qui n'a pas, disons, de, son électorat est très faible. Il sait, il sait qu'avec les élections dile de il peut en aucun cas gagner les élections. Ça, c'est clair et net. Il le sait très bien. Alors, c'est pourquoi, voilà, euh, si vous l'avez remarqué, il cherche toujours à se démarquer. Partout où il y a celle d'un l'a s'il a tous les ou autres opposants, alors même s'il n'a absolument rien à s'opposer, il va créer quelque chose s'opposer De toute façon, lui, il ne veut pas en fait, penser de la même manière que ces gens-là. Il va toujours s'opposer et c'est la même chose actuellement. Même s'il sait, il sait qu'il n'a pas raison, il va trouver une différence et ce qui se passe actuellement. Alors, lui, il croit à Mali Dumbuya, il croit à jeune militaire. et moi, ce que je vais dire à, à Lansana je ne sais pas si c'est dû à son ignorance ou quoi, mais et dire que vous croyez en Mali Doumbouya, ce qui se passe actuellement, moi, je me dis, je n'est ne pas connaître les Guinéens. Soit il fait volontairement, là, nous le savons, mais, écoutez, parce que nous avons connu avec Lansana compté je peux aller un peu voir dans le passé, Lansana Kuyate, euh, ça a été la même chose. Hein il y a un mandat, je ferai mon mandat, je respecterai mon mandat. Vous comprenez Et s'il y a un deuxième mandat, je le ferai et puis c'est fini, je quitte. Ça a été respecté par... Là, ça n'a compté, ça n'a jamais été respecté. Non, la constitution a été retouchée, on a eu un troisième mandat, n'est-ce pas Alors, ça ne dit pas qu y a quelque chose, là, ça n'a piaté Ok, je passe, je passe, je prends Dalis Kamara aussi. Dalis Kamara est venu, il pouvait aller, il pouvait aller directement au... tout droit au but. Non, il s'est mis à tourner, il s'est mis à tourner. Il a commencé à penser en politicien. Et qu'est-ce qui s'est passé Nous connaissons la suite. Faut-il croire au pouvoir guinéen qui dit « bon, je ferai ceci, je ferai cela ?» Non, tant qu'ils n'ont pas la structure politique solide, transparente. Après Dadis, on a eu Sekouba Konaté. c'était la transition, n'est-ce pas On était content. on était content. on dit, bon, une transition extraordinaire, parce que tout a été négocié presque à l'estudier au Burkina Faso, n'est-ce pas On était content. il y a eu des élections, mais après, qu'est-ce qui s'est passé On a eu ce comportement, de on a su que Sekouba Konaté, qui était le président de la transition, qui... disons, il a trahi tout le monde, il a trahi tout le monde, donc il a bafoué, jeté à l'eau cette transition. Pouvons-nous croire à ces gens au pouvoir guinéen? Ce n'est pas possible. Alpha Condé, là on n'en parle même pas. 40 ans il lutte pour la démocratie. Oui, il va jusqu'à dire, certains disent que je veux, je vais retoucher la constitution pour un troisième mandat. Alpha Condé dit, vous me prenez pour qui? Vous voulez que je jette à l'eau tout mon combat pendant 40 ans pour la démocratie? Alpha Condé l'a dit. Il dit jamais je, je toucherai la, la Constitution pour un troisième mandat. Il l'a touché après, n'est-ce pas? Comment voulez-vous croire en ces gens Là, son accueilleté. Mardi est arrivé tout récemment, n'est-ce pas Très bien. Regardez les négociations. C'est un exemple, hein les négociations avec les religieux. Combien de mois déjà Je crois Deux mois Absolument rien n'a été, euh, en fait, obtenu. Comme progrès. Absolument rien. Euh, L'ancien Vous croyez en ces gens Mardi Dumbuya a dit, dit que personne ne va mourir désormais pour la politique. Les gens ont été tués et abattus. Dans son apriété, vous croyez en ces gens C'est incroyable. Vous avez vu ce que Mandy Dombouya fait actuellement Ils le disent très bien, nous, nous venons pour développer. Il ne parle pas, de, disons, de la fin de la tradition. Il dit pour développer. La transition, pour développer, pourquoi Et jusque-là, dans apriété, vous croyez en ces gens Nous comprenons très bien, dans apriété, vous êtes hypocrite. L'Anse est un hypocrite, un lâche. Alors, son souhait que cette transition ne termine pas, pourquoi Parce qu'il ne veut pas voir Sidiatouré Touré, ou d'un dialogue ou autre personne venir au pouvoir. Parce que lui, dans dans les élections libres et transparentes, il ne va pas passer. Il ne va pas passer, il est sûr de cela. Donc, il faut saboter. En fait, ce qu'il fait, maintenant, c'est un acte de sabotage. N'est-ce pas Très bien. Et là, va jusqu'à dire, il dit d'ailleurs, ça c'est encore extraordinaire, parce que maintenant, il est dans le domaine irrationnel. C'est un leader politique, nous, sommes, nous parlons de la République. Mais il dit quelque part que la, la, la, disons, la raison, c'est la raison divine qui décidera qui sera président en Guinée après la transition. D'accord, c'est bien de parler, mais en tant que religieux. Mais il dit non, nous sommes dans la République, c'est un leader politique. C'est comme incroyable. Il dit euh, nul ne sait qui deviendra président. Je vais lire ce passage qui deviendra président de la République après la transition Qui sera président Dieu seul le sait. Il y en a qui se battent toute leur vie, mais ils ne deviennent pas président. Il y en a qui ne foutent rien, mais qui deviennent président. Là, ça m'a Et puis, il donne des exemples. Hein. ils donne des exemples, euh, par exemple, au, au Ghana. Il dit au Ghana, par exemple, Jerry Hollings euh, euh, était en prison quand il y a eu coup d'état militaire. C'est les militaires qui sont partis le faire sortir de la prison. Il devient président de, de, de Ghana. Vous comprenez? Il donne un autre exemple en Sierra Leone avec le Tidiane Kaba. Lui aussi, était en prison. Les militaires, avec une coup d'état militaire, les militaires sont partis en fait le libérer et directement au palais comme président. Il donne l'exemple aussi sur Thomas Sankara, qui était en prison, qui a été finalement, alors euh, ses amis, Blaise comparé autres, ont fait un coup d'état militaire, ils sont partis libérer Thomas Sankara. Il dit, vous voyez, c'est la raison divine qui décidera, ces gens-là n'ont rien foutu, ils étaient en prison, ils sont devenus présents de l'Afrique. Dans la cuillère. qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous pensez là Mais les, ce sont, et puis ces exemples, c'est sur des coups d'état militaire. Écoutez, moi je ne me parle aujourd'hui pour un coup d'état militaire, mais un coup d'état militaire, écoutez, je dirais, ce n'est pas la voie légale pour, pour le pouvoir. Nous parlons actuellement de coup d'état militaire, un coup d'état militaire qui vient pour arranger, préparer le terrain, pour que finalement, fin, préparer le terrain et le pouvoir au civil. C'est cela vous comprenez? Et m'a Nabiabogi, dont l'exemple sur les militaires, sur les coups d'État militaires. L'autre était en prison, il y a eu coup d'État militaire, on n'est pas le libérer. Il est devenu prendre la République. C'est quand même incroyable. Et c'est la raison, il demande la raison divine qui doit décider. la Nabiabogi, nous sommes religieux, là nous le savons, mais nous, nous sommes en politique, nous sommes dans la République. Vous comprenez? Demain après la transition, il y a des élections libres et transparentes, n'est-ce pas? Écoutez, euh, euh, nous avons des données rationnelles sur le terrain et ceux qui organisent les élections agissent aussi rationnellement. On n'a pas besoin de dire que c'est Dieu, là, une raison divine, qui doit dire tel qui va gagner. Non, à travers également, disons, en fait, des données rationnelles, on dira que oui, tel va gagner. C'est clair. Arrêtez de parler de la démagogie, de l'hypocrisie, c'est Dieu, c'est Dieu qui fait cela. Nous sommes tous religieux, nous le savons ça, mais nous sommes en politique. Nous sommes en politique, nous sommes dans la réplique, et nous parlons de l'alternance. N'est-ce pas? Vous, vous voulez dire que si Mamadi aujourd'hui, en fait, euh, échoue la transition, s'il est sous cette transition échoue, n'est-ce pas? Que Écoutez, c'est la raison divine qui l'a voulu aussi. Ou bien c'est Mamadi Noumouya qui a refusé de respecter son engagement. Si demain, parce que ça c'est prévu, Mamadi Dombouya va tomber. Vous direz en ce moment que c'est la raison divine qui a voulu. Cela aussi. Non, mais c'est parce que Mamadi Dombouya, concrètement, a refusé de respecter certaines situations, alors qu'ils l'ont fait chuter. C'est une situation qui ont fait en fait euh, euh, créer d'autres idées dans la tête d'autres militaires pour le faire descendre. Là, ça n'a. Kouyaté, chers compétences Voilà, donc sur ce point, vous l'avez compris, là, Kouyaté, qui déraisonne totalement, et là, nous le comprenons, c'est un monsieur qui est contre la transition. Je vous l'ai dit, il est contre la transition, il est contre l'issue si favorable à la transition. Luci si favorable, c'est-à-dire que la, le retour à l'ordre constitutionnel, des élections libres et transparentes, on a déjà une structure solide et consolidée, que finalement, aucun président ne va blaguer avec, disons, nos euh, constitutions. N'est-ce pas il est contre tout ça, Lansana Pourquoi tout ça, comme l'idée du moment du actuellement, un peu ne doit pas arriver Il faut tout faire rétablir cette constitution. Et Lansana Biavogui, il faut rétablir cette constitution parce que voilà, il a des gens, il, il, il, ses ennemis, c'est derniers et autres, voilà, c'est-à-dire qu'il les déteste tellement, alors il ne doit pas arriver au pouvoir parce qu'avec les élections libres et transparentes, c'est nous peut gagner comme s'il si a pu gagner aussi. Lui, dans son affaire, il aura il aura assez de problèmes pour, pour lui parvenir. D'ailleurs, jamais. N'est-ce pas? En tout cas, maintenant, si nous prenons, on fait un calcul, calcul électoral. Il ne peut pas gagner face à est dialogue, il est si est ce dernier galop, Nessi Datoé. N'est-ce pas, chers condamné? Ensuite, je vais parler de ce que nous condamnons. Vous l'avez suivi? Dans son intervention aujourd'hui sur euh, une chaîne, je crois, locale de, de Conakry. Alors, euh, j'ai suivi euh, l'intervention. Deux éléments, en fait, ont retenu mon attention, quand c'est plutôt euh, Siku Konduno, c'est un, vraiment un activiste. Euh, je, je le remercie beaucoup pour cette intervention. C'est un monsieur cohérent. Euh, je n'ai pas de mots hein, pour remercier Siku Konduno, franchement. Hein, c'est un vrai et combattant. Alors, j'ai retenu deux éléments, en fait, dans son intervention, quand il a parlé de, de prisonniers personne personnes de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire nous avons ces membres du FNDC qui sont en fait en prison, je parle de, de, de Foniquier, d'Ebroua Magyalo et tant d'autres, je crois, du, euh, voilà, du Parti UFR, du alors qu'ils sont en fait en prison actuellement. Et ces coups nous en fait, dit très clairement, et ce sont des prisonniers personnes de Mamadi Doumbouya, et c'est vrai. Ils sont retenus là, en fait, une façon de dire, bon, écoutez, c'est vous qui poussez les autres, ils le disent ainsi, pourtant, ce qu'ils font, c'est très clair, c'est dans l'intérêt de notre processus de démocratisation, mais les retenir, pensant, bon, écoutez, qu'ils pourraient tout simplement casser le mouvement en fait, social des prisonniers, personnellement du Mbouïa. Et ensuite, il y a un élément qui a retenu mon attention, ça c'est très important, c'est d'ailleurs nouveau, et c'est qu'on ne va loin en disant, bon, écoutez, si Mamadou la l'agent militaire sans tête, au jour avec le feu, et puis on n'hésitera pas, donc le FNDC et toutes les autres organisations, on n'hésitera pas, effectivement, à ne plus reconnaître le pouvoir des bandits de Mouya, et ça c'est très important, c'est un point super important, je crois qu'on y arrivera, n'est-ce pas Ne plus reconnaître ce pouvoir des bandits, des voyous au pouvoir, n'est-ce pas, cher Comte d'Agnéen Très bien. Je ne vais pas terminer, en fait, euh, ce direct sans m'adresser, et disons à ces militaires. Donc, tout ce que je viens de raconter, c'est du côté, en fait, politique, c'est vrai, mais le côté militaire, n'est-ce pas Il ne faut pas oublier, moi, c'est déjà là, euh, ma confiance est totale, c'est-à-dire parce que c'est les militaires qui doivent totalement réformer les choses, il le faut, des bons militaires, il y en a, alors ils suivent la situation, ils sont préparés déjà, alors Mamadou Mouya, voilà, il a semé des actes inintelligents, il récolte la bêtise et il sera terrassé, il doit tomber chez le parce que 13 millions d'habitants, la souffrance c'est trop, trop, chez le guinéen, l'occasion était là, on se débarrasse de Alpha Condé, alors une transition, et un moment de réflexion, alors on pose des bases qu'il faut et puis voilà, n'est-ce pas, c'était clair si Maudenou Mouya veut ou autre ministre, je ne sais pas quoi, veut créer un parti politique, Mandou Mouillard veut, un... veut en fait euh, participer aux élections après la transition, mais il s'est créé un parti politique. C'était plutôt intelligent de sa part, n'est-ce pas Je compte bien. Voilà, donc les militaires, vous suivez la situation vous n'hésiterez pas, donc on ne doit plus retarder, Et parce que, écoutez, dans la sous-région, tout bouge, hein, dans la, dans la sous-région, c'est la stabilité politique, hein, partout, et c'est avec la stabilité politique que le développement est possible, n'est-ce hein, pas, c'est le contre Alors, comme ça, nous sommes dans l'instabilité politique, nous sommes avec des arrogants au pouvoir, ils se disent que la Guinée est souveraine, ils disent aussi, euh, écoutez, euh, les autres pays hein, euh, ne peuvent pas donner, euh, même les organisations internationales hein, ne peuvent pas donner des leçons à la Guinée. Ils le disent, mais quand on parle de, de financement de chronogramme, hein, voilà, ils avancent une somme colossale, je ne sais pas de combien de milliards, et 600 millions, je ne sait pas de quoi, pour financer les 10 points de chronogramme. Et là, ils sont capables de demander, chers compteurs guinéens, hein, n'est-ce pas, de l'argent. Alors, à propos de, ce, de, de financement, pour finir, je disais l'autre fois, d'accord, on parle de, de, de combien de milliards, 600 millions, je ne sais pas de quoi, de, de dollars ou quoi, pour le financement, j'ai dit, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là, cet argent, cette somme d'argent, on peut l'avoir, vous comprenez, avec les partenaires économiques et financiers, nous pouvons l'avoir, avec les organisations internationales, vous comprenez, c'est bien possible, mais, le problème n'est pas ce financement-là, mais s'il n'y a, a pas la volonté, parce qu'il n'y a qu'une volonté. D'ailleurs, avant de demander l'argent, avant de demander le financement, vous comprenez, parce que vous demandez, d'autres doivent vous aider. Vous devez montrer à ces gens qu'effectivement, vous êtes en train de bien faire. Vous êtes, vous, vous préparez, vous êtes dans l'action, vous vous préparez pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais regardez, on demande le financement. Ces gens, je prends par exemple les États-Unis doivent nous aider à financer le chronogramme. Mais ils sont pas fous, hein C'est les grandes démocraties. Alors euh, voilà, l'argent ne quitte pas comme ça. L'argent qui doit quitter les États-Unis pour la Guinée, alors il y a le Congrès aussi qui doit regarder. Vous comprenez Alors c'est pourquoi ils doivent voir sur place. Oui, nous devons financer, nous devons aider les gens à le financement. Mais qu'ils font-ils d'abord Est-ce qu'ils font quelque chose c'est cela. Et si vous venez en Guinée, vous trouvez qu'ils ne font absolument rien. D'abord, simple, simple fait, donc, de négocier, n'est-ce pas Négociation entre nos gouvernements, et les partis politiques, les organisations insuffis, on est incapable. Le pouvoir refuse. Il n'y a pas la volonté. Sinon, s'il y a la volonté réellement, c'est les choses qui se passent très clairement. Je crois que ça encouragerait même les organisations internationales ou les organisations financières et tout ça. Pour nous aider à financer, il se, il se dirait, mais écoutez, oui, les gens-là, il y a la volonté, il y a la volonté, nous pouvons les aider. Mais il n'y en a pas, absolument rien, sinon appeler un autoritaire Kagame en Guinée pour dire, bon écoutez, nous voulons le modèle Kagame. Vous oubliez, vous êtes la transition, vous oubliez, nous sommes dans une transition pour le tout à l'ordre constitutionnel, nous sommes dans la démocratie. Et surtout, vous oubliez, et là, ce qui est qu encore grave, Franchement, c'est inintelligent de la part de Maduro et ses hommes. Mais 11 ans de pouvoir d'Alpha de Condé, il y a les partis politiques hein, qui luttent, qui ont lutté contre Alpha Condé pour que Alpha Condé respecte la constitution. Parce que le problème, c'est là. Hein, des milliers de gens sont morts pour ça. Et vous renversez Alpha Condé et vous oubliez que, écoutez, il y a eu beaucoup de choses pendant 11 ans, des partis politiques. Qui ont lutté tant, et vous venez aujourd'hui, alors vous balayez tout. Non, écoutez, dégagez. Nous voulons le modèle Kagame. C'est pas con, ça, chers compétents guinéens? Nabil et Camara, le, hein? le publiciel, merci pour le de bonsoir.